Ces gens, ces pratiquants de, de, de sport motorisé, de loisirs, eh bien, ils nous disaient ben nous, on est des amoureux de la nature. Et puis on avait aussi les chasseurs qui étaient là aussi. Puis ça posait des problèmes parce que dérangement ça fait du bruit, les 4x4, etc. Et quand on est à l'affût, quand on est un chasseur, bah, pas, trop, pas très content euh, également. Et puis et les chasseurs nous aiment, mais nous, on est des amoureux de la nature aussi. Et, en, et on vous prend au mot si vous êtes des amoureux de la nature. Eh bien, on va euh, euh, on va pouvoir euh, échanger entre nous puisqu'on est tous des amoureux de la nature et, et donc discutons. Et on a décidé euh, de, de jouer vraiment la concertation de la manière la plus forte possible en amont avant d'entreprendre de, de, quoi que ce soit on a décidé donc de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions, de manière à, à, à, à régler les problèmes de conflit d'usage. faire en sorte que et les pratiquants, et les propriétaires, et les, euh, euh, les associations de protection de la nature euh, puissent euh, comprendre euh, ce que fait euh, chacun. Pourquoi on pratique ce sport Parce qu'on est passionné. Euh, mais surtout, comment le pratiquer euh, Faire un effort euh, pour éviter euh, que cette pratique euh, puisse être la moins impactantes euh, possibles sur le territoire au niveau de, de l'environnement, euh, du milieu naturel, mais également euh, des nuisances qu'elle pourrait créer euh, sur, euh, auprès des habitants. Donc on est parti là-dessus et on a décidé euh, de communiquer avec les pratiquants et de mettre en contact les pratiquants, les propriétaires privés, Privé. des autres pratiquants du territoire comme euh, les chasseurs, les pêcheurs et puis les agriculteurs qui sont très présents. Et on s'est dit on va mettre tous ces gens autour de la table sur une thématique précise. Donc ça a été au tout départ le canyoning, puis après euh, ça a été euh, le, le, le vol libre vol à voile, donc le parapente et puis euh, plane Et puis euh, ça a été l'escalade et ensuite dernièrement le ski de randonnée et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie. Et pourquoi ça serait bien de ne pas passer à cette période-là, à cet endroit-là. Finalement, ça a été extrêmement constructif et ça a plutôt bien fonctionné. Pour illustrer plus précisément les actions qui ont été menées, je vais prendre le, le, le cas du vol, du vol libre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 Donc on a cette connaissance-là, on, en fait on fait des, des observations chaque année pour savoir où sont, les, où sont les couples qui nichent sur telle ou telle falaise. Et donc on a mis au point une cartographie. Et on a réuni les pratiquants en leur expliquant, voilà, en leur disant ben voilà, il y a des espèces qui nichent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 Donc pour nous, c'était euh, gagné, puisque c'était complètement intégré. Tout ça sans interdiction, sans réglementation, simplement en apportant de la connaissance, de la pédagogie, en expliquant comment euh, cette nature qu'ils aiment fonctionne et pourquoi il faut euh, faire en sorte de, de ne pas déranger euh, ces, euh, ces, euh, ces couples qui vont euh, nidifier pendant ces périodes-là. Eh bien, c'est devenu partie intégrante d'une compétition, d'un championnat du monde sur une épreuve de, de, de parapente. C'est fabuleux. Donc, nous, on, pour nous, c'est une vraie réussite. Sur ce massif des Bauges, on a énormément de pratiques de sport de pleine nature et euh, qui se développent. Et euh, forcément, à partir du moment où on a des pratiquants, eh bien, peut se créer des conflits d'usage que ce soit sur des sentiers de randonnée, que ce soit sur des falaises, en canyoning, eh bien, euh, voilà, pour accéder à ces sites-là, on traverse des propriétés privées, et puis il euh, y a du monde, ça peut créer des nuisances, ça peut créer des pollutions euh, ponctuelles, etc. Et C'est dire comment on peut gérer ça au mieux euh, sans interdire et sans réglementer. Le parc, euh, euh, on est toujours dans cet état d'esprit-là, on fait de la concertation. Le président du parc n'a pas de pouvoir de réglementer, pas de pouvoir d'interdiction. Par contre, le seul, euh, la, le seul moyen d'agir, c'est notre capacité à, euh, à persuader ou à dissuader éventuellement en apportant de la pédagogie.